Aujourd'hui, je vous introduis une nouvelle série de vidéos RDJ, à savoir réflexion du jour. L'idée est de vous présenter une de mes réflexions personnelles sur le coaching sportif ou la préparation physique. On commence ce premier épisode avec une réflexion autour de la force musculaire. Bienvenue dans Prépa et Performance <musique> Je ne vais pas vous le cacher, les dernières semaines ont été extrêmement chargées. Nous développons différents projets en même temps et j'ai dû réfléchir à une solution pour gagner du temps sur la production de vidéos. L'approche n'est pas facile. D'un côté, notre revenu principal dépend des vidéos. On ne peut donc pas facilement diminuer le rythme de publication de vidéos, sinon ça devient trop compliqué financièrement. Et d'autre part je n'ai pas envie de vous proposer du contenu moins travaillé scientifiquement juste pour produire du contenu et faire tourner l'algorithme. Mais évidemment, pour faire une revue de littérature d'une dizaine d'articles, il faut du temps. Alors j'ai eu plusieurs idées. La première, à l'instar de Valérie Pécresse, était de lancer un grand appel aux dons. Vous comprendrez donc que j'ai rapidement écarté cette solution. Une autre idée que j'ai eue, c'est de vous proposer du contenu un peu plus personnel. En gros, parfois quand je lis un article, ce n'est pas forcément la conclusion de la démarche scientifique qui m'intéresse, mais d'autres résultats présents dans l'étude. Bien évidemment, dans ce cas là, c'est une vision totalement personnelle. Et là où j'ai une grosse interrogation, c'est est-ce que ce contenu peut vous intéresser Si vous suivez Prépa et Performance, c'est j'imagine parce qu'au maximum, j'essaie de ne pas donner mon avis personnel. Je vous rapporte ce que produit la science, et libre à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Ici, l'idée est tout autre, c'est que je vous expose ma réflexion. Alors n'hésitez pas dès ce premier épisode à nous faire un retour en commentaire. Est-ce que ce format vous plaît Est-ce que mon avis de préparateur physique vous intéresse également Et je vous rassure immédiatement, je ne serai pas vexé si la réponse générale est non. Je chercherai juste un autre format pour les semaines difficiles. Mais proposer ce type de vidéo dans une série dédiée permet de séparer la vulgarisation scientifique de mes pérégrinations mentales. Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons donc discuter de force. En effet, il est de bon ton de conseiller l'entraînement en musculation à tout âge pour progresser en force. Les bénéfices sont multiples. Une amélioration de la performance, un aspect préventif, une autonomie accrue, etc. Bref, on ne peut que conseiller de travailler cette qualité physique. Une étude de 2016 a montré qu'à tout âge, nous pouvons progresser en force. Nous consacrerons d'ailleurs bientôt un épisode à la force chez nos seigneurs. L'idée était simple, on prend un très grand nombre de personnes de tout âge, hommes comme femmes, que l'on entraîne à raison de deux entraînements par semaine, durant 24 semaines. Et à la fin, on constate si on a eu une augmentation du niveau de force ainsi que de l'hypertrophie musculaire, donc de la taille du muscle. Attention, je précise d'ailleurs ici que si l'on a longtemps pensé que ces deux qualités étaient forcément corrélées, les derniers résultats d'études sont moins impartials. On en rediscutera également dans une future vidéo. Bref, on constate qu'en moyenne, l'ensemble des participants a progressé en force et certains ont même gagné en masse musculaire. Mais là où je voudrais porter votre attention ici, c'est sur les résultats de seulement quelques participants qui n'ont pas progressé, voire même régressé. Car en effet, lorsque l'on les chiffres de façon macroscopique, on en oublie parfois des réponses individuelles. Et évidemment, c'est un risque majeur lorsqu'on lit les études à travers le prisme des conclusions des auteurs. Ma réflexion est donc la suivante. Ces résultats justifient d'autant plus l'extrême importance de l'évaluation de la performance au cours d'un programme d'entraînement. En effet, ici on peut donc entraîner des personnes durant 24 semaines, donc presque 6 mois, sans les faire progresser. Si l'on n'évalue pas fréquemment les performances, on entretient une stagnation sans se poser de questions. Du coup, la question qui en résulte, c'est si ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire pour contrecarrer ça a mon avis, l'idée est de se tourner vers les différents facteurs de conception d'un programme d'entraînement. Peut-être auront-ils besoin de plus de volume, de fréquence ou d'intensité. Mais c'est parfois complexe dans le cadre du coaching sportif d'ajouter des séances d'entraînement au quotidien d'un pratiquant. Alors dans ce cas, on jouera sur les variables d'entraînement comme les types de résistance, les tempos, le temps de récupération, etc. Autant de variables qui modifient totalement le stimulus d'entraînement. Je vous mets en description de cette vidéo différents liens qui vous permettront de mieux comprendre et de jouer avec ces paramètres. Quoi qu'il en soit, il faut constamment se focaliser sur les critères qui reflète l'amélioration de la performance. Avancer à l'aveugle, c'est partir du principe que l'entraînement améliore naturellement les qualités physiques. Or, dans certaines situations, ce n'est pas le cas. Garder ça à l'esprit nous permettra d'être plus modestes face à nos clients ou sportifs et de garder un œil sur notre processus d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce format un peu plus réflexif pourra tout de même vous apporter. A nouveau, n'hésitez pas à nous faire un retour sur vos impressions. Je travaille énormément en sous-marin pour vous apporter, j'espère, de belles choses. Le coaching sportif et la préparation physique doivent prendre une place centrale de la politique de santé publique future et l'on veut apporter notre petite pièce à l'édifice. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut. ...permettront de mieux comprendre et de jouer avec ces paramètres. C'est parce que je me suis moqué de Pécresse. Cette vidéo vous est offerte par Prépa Performance. <rire>